Est vraiment le magicien. Nous sommes vraiment reconnaissants parce qu'il est celui qui fait l'impossible. Il attendait nous simplement ce que nous puissions avoir confiance. Amen. De savoir que le Dieu en qui nous avons cru n'a jamais failli. Amen. Ceux qui se sont approchés de lui ont trouvé réellement grâce à ses yeux. Ils ont pu aussi voir que ce Dieu était un Dieu tout-puissant. C'est vrai qu'Abraham a marché avec lui et Abraham a placé sa confiance il n'a pas pu regarder à l'impossible, il a regardé à ce Dieu qui était capable Amen. de pouvoir réellement aussi, ramener aussi à la vie, même son fils qui était là, étendu effectivement, même s'il était mort, parce que Dieu avait fait une promesse. C'est ce Dieu-là qui a fait aussi la promesse à nous, qui avons cru en lui, que il sera avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin de Dieu. Que nous puissions simplement avoir confiance en lui, et savoir que, s'il a fait cette promesse, et que nous nous croyons à cette promesse, que nous sommes de ceux-là qui se sont réellement donnés à lui, il veille sur nous. Parce que le projet que le Seigneur a formé pour nous, sont vraiment des projets de bonheur. Et je suis heureux pour mon précieux frère et pour ma bien aimée sœur. c'est une grande consolation. Notre Dieu est un Dieu qui fait de merveilles et qui apporte aussi du bonheur dans la vie aussi. À tant qu'homme homme sur la terre, il prend soin de nous dans tout le monde de terre. C'est comme cela qu'il dit aussi, ne vous inquiétez de rien. Nous devons surtout nous occuper des choses qui concernent notre Père. Alors lui, il va réellement prendre le contrôle pour ce qui nous concerne. C'est merveilleux d'entendre qu'effectivement que si si autant de milliers, elle était le troisième. Et Seigneur en s'amédiant. Ah, donnez encore le cœur de joie pour les louer, les glorifier de tout notre cœur les merveilles qui ne cessent d'accomplir à notre endroit. Ce qui a été fait pour notre soeur, c'est aussi pour nous. Parce que son bonheur est aussi notre bonheur. Sa joie est aussi notre joie. joie les joies les voient l'avoir partager aussi Amen. cela avec nous, pour que nous soyons aussi fortifiés dans le foi. Sachant que même dans une condition aussi difficile, maladie ou quoi que ce soit, le Seigneur est toujours là. Quand nous confions davantage en lui, il entend et il exauce nos prières. Amen. Car notre Dieu aime exaucer. Amen. Amen. Nous allons lire une portion de l'écriture que vous connaissez dans le livre de Zacharie. Je voudrais dire cela, de Zacharie. Et comme nous avons, nous avons un culte un peu spécial, nous ne resterons pas vraiment très temps, dans Zacharie au chapitre 14, j'ai mis l'écriture aussi. Zacharie 14, nous lisons à partir du verset 6. Il dit, en ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'éternel qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la, la lumière apparaîtra. » Amen. Amen. Précieux Soba. Encore une fois, nous voulons te dire vraiment merci, Père. Nos cœurs ont été touchés de pouvoir voir ce que tu as fait dans la famille de nos précieux frères et serviteurs. Notre soeur, et nous sommes vraiment heureux, mon béni, Père. Dans la joie, on va te dire encore merci, Père. Tu as consolé aussi nos cœurs, les cœurs de nos frères et soeurs, la, soeur, la part de la France, Père de son mari, Père. Et nous nous réjouissons pour cela. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Et que ton nom soit béni, que tu prends soin de chacun de nos pères et te rendons gloire et honneur pour cela. Nous avons la joie de pouvoir nous tenir encore en ces lieux pour te louer, pour entendre aussi ta parole, Père. Nous avons entendu ta parole à toi, mais qui a toujours aussi nos cœurs, mon Père Saint. Maintenant, nous te encore la grâce, à qui est venir encore, Père Tout-Puissant, de nous voir nous conduire et nous parler aussi, Père, parce que nous sommes venus pour pouvoir te louer, écouter, Père, et obéir de tout notre cœur à ta parole. Béni sois-tu, Père, et pardonne mes péchés, Père, et le manque mon roi, et accorde-moi la grâce de toi, un vaste, Père. Je t'en supplie, Père. Celle ta voix et ta parole à toi pour ton peuple, Père. S'il y a des choses qui sont pas bonnes au moins, enlève-le, Père. Et quoi la grâce et seulement ça à toi. toi. Béni sois-tu encore ce matin, je t'ai prié. Au nom du christ Amen. Amen. Amen. Vous pouvez vous assurer. Nous sommes heureux parce que nous pouvons nous retrouver ensemble et surtout chanter et entendre les témoignages. Qui nous témoigne qu'effectivement que la parole que nous avons est une parole vivante. Amen. Et que le Dieu de cette parole est un Dieu de miracles et qui n'a pas changé et que nous n'avons pas cru à un Dieu qui est mort, nous avons cru à un Dieu qui est vivant comme dit, le Dieu vivant qui nous a aussi parlé et touché aussi nos cœurs. Et nous venons lire une écriture effectivement que nous avons eu la grâce de pouvoir tous connaître la plupart et d'entendre aussi cela et c'est merveilleux de pouvoir réellement réaliser que la Bible dit que le Seigneur a dit lui-même que je suis l'Alpha et l'Oméga Amen. Et cela, ce que cette de voir comme le Saint-Écriture le démontre dans les livres d'Apocalypse, je voudrais dire cela avec vous, chapitre 1, je suppose que c'est cela, Apocalypse au chapitre 1, parce que cet homme de Dieu, euh, la, je crois c'est la Jean qui a été amené effectivement sur l'île de Patmos, l'Écriture nous le fait savoir, il a pu voir des choses extraordinaires, et, et là, c'est comme il dit -même, est dit lui-même, effectivement, cela dans le premier chapitre verset 1. Il dit, révélation de jésus-christ et dans cela effectivement il, il loue le seigneur il, il, il se réjouit aussi de ce qu'il a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux de ces dieux pour et prendre part et être réellement dans une position où ce dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir réellement le plan le programme de ce dieu il le grâce parce qu'ici il se réjouit effectivement de tout son cœur ici je dis, je dis par verset, verset 7, il dit, Voici il vient avec le nuit et tout œil le verra et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu qui, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et c'est donc, effectivement, là, sur cette île-là, il nous écrit aussi en disant, il oui, verset, verset 2, il dit, et lequel, chapitre 9, c'est dit, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux donc, celui qui lit, de ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Alors ici, il dit, verset 9, il dit, et il dis-moi, Jean, votre frère, qui part avec foi la tribulation au, au royaume et la persévérance en jésus J'étais donc dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus. Je vis donc la vie l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Je suis l'alpha et le mega, le premier et le dernier. » Donc effectivement, lorsque il a eu à pouvoir se trouver en cet endroit et être transporté effectivement dans, dans cette dimension-là, il dit, entendu une voix forte, alors il était vraiment une forte, et il dit, comme le son d'une trompette. Et cette voix déclarant en disant, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Et c'est lui qui nous dit effectivement, fait, il dit, mais avant moi on n'a point été formé de Dieu. Et après moi on n'aura jamais de Dieu. Je suis l'éternel Dieu et je demeure toujours le même. Donc le Dieu que nous servons.. Il est le Dieu, le seul, unique, véritable Dieu qui connaît effectivement la fin de la chose, avant donc son commencement. Parce qu'il est tout en toutes choses et c'est lui qui a le contrôle effectivement de tous les événements. Et il sait effectivement chaque chose qui doit se passer, effectivement, à quel moment, parce qu'il est le Dieu, comme mon prétien frère, l'a dit, il dit que il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et c'est lui qui place effectivement chaque chose à sa juste place et tous les événements qui peuvent arriver sur la terre, aucun événement ne peut échapper sous son contrôle. Amen. Si un événement échappe à son contrôle et qu'il soit surpris, alors il n'est pas Dieu. Vrai. Mais parce qu'il est Dieu, effectivement, tout ce qui doit arriver, c'est lui qui a permis, qui ordonne tout. Amen. Parce qu'il est le maître. Amen. Il est celui qui donne la, la vie, le mouvement de l'être. Donc en dehors de lui, rien ne peut bouger. Donc, même la bouche, même le moustique, effectivement, tout ce qui bouge Amen. a reçu en fait le souffle des près de Donc, le soleil, le nombre de fois qu'il doit à arriver à pouvoir, il m'a aussi briller, éclairer, le Seigneur le sait. Amen. La terre aussi, le temps qui doit arriver à pouvoir. C'est merveilleux de pouvoir savoir que ce Dieu, le Dieu vivant de la Bible, ici, a un contrôle sur toutes choses. Amen. Rien, alors là, rien ne lui échappe. Donc, avant même que le lendemain soit, lui, sait comment les choses sont. Donc, pour ça, il dit, mais chaque, dit, mais chaque jour suffit sa peine. Donc, effectivement, que le lendemain prendra soin de l'humain. Donc, Dieu connaît réellement le lendemain, et si, maintenant, lui, il est celui qui tient toutes choses et qu'il est notre Dieu, alors nous sommes heureux. C'est là qu'il dit, effectivement, dans sa carrière, il dit, mais ça sera un jour unique, connu de l'éternel, lui seul. Parce que, vous vous souvenez, frères et sœurs, nous avons eu à pouvoir lire avec vous ici, je pense aussi, bien y a longtemps de cela, vous connaissez. Là, dans les Saintes Écritures, lorsque Nébicadnestar, ici, roi de Babylone, avait eu un songe. Vous vous souvenez Alors, lorsque cet homme a eu un songe, et puis, ce songe, il ne se souvenait plus, il disparu. Et là, il a fait appel à tous ces magiciens, tous ces mages et tout ça. Parce que vous savez que Babylone est le bastion des démons, en fait. Mmh, mmh. C'est là que Satan a réellement aussi son, son quartier général et qui, qui gère effectivement ce qu'il a à pouvoir faire, parce que tout cela était sous son contrôle. C'est comme ça qu'ils adoraient effectivement cela. Et alors là, il a dit, maintenant, il a dit, mais je voudrais que vous me donniez l'explication du songe que j'ai eu. Tous les bâches et tous les magiciens, et tous ceux-là, vous connaissez effectivement, et ça ainsi de suite dit, mais, « Oh, roi vit éternellement. » Dis-nous donc le songe, et nous donnerons aussi l'interprétation, donc l'explication. Il dit, « Mais le songe m'a échappé. » Et voilà comment je saurais que l'interprétation de les du songe est vraie, si vous, vous me donnez donc le songe que moi j'ai eu. Alors regardez très bien, frères et sœurs. c'est un moment tout à fait extraordinaire et particulier parce que, un roi comme Nebuchadnezzar, c'était un grand roi qui régnait sur tout. Vous savez cela, non C'est ce que, ce que la Bible dit, non je voulais, je voulais lire très rapidement pour que vous puissiez voir. Daniel au chapitre 2, je pense que c'est ça. Daniel, je pense que c'est ça. Le je pense ça. Daniel, je pense que ça. Daniel au chapitre, chapitre 2, chapitre 2, je pense Daniel chapitre 2 verset 30 Au oh roi tu es le roi des rois Car le Dieu des cieux t'a donné quoi L'empire, la puissance, la force et la gloire Il a réuni entre tes mains en quelques lieux Qu'ils habitent quoi Les enfants des hommes les, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel Et il t'a fait dominer sur eux tous donc voilà comment était cet homme. En fait, c'était un grand roi, effectivement, qui dominait, effectivement. Et voyez-vous, là, là, effectivement, dans son royaume, il avait tous ces, ces hommes-là, ces magiciens, ainsi que et ces satrapes et tout ce que vous pouvez voir. Alors, cette chose était importante pour le roi. Et là, effectivement, tous les démons qui pouvaient servir d'une certaine manière. Prêtez bien attention, frère, je sais que la plupart ont déjà entendu ça. Je suis toujours à moi. Tous les démons et tous les toutes les aussi les mauvais esprits et Satan lui-même, parce que là ils adoraient Satan, ils s'aimaient effectivement avec tous ces démons comme vous le savez. Donc c'était un moment où ils pouvaient aussi prouver que il avait la puissance qui était aussi un, un, un, un esprit qui peut aussi connaître aussi des choses, qui pouvaient aider, comme les cartes matières, les, comme je, je vois aussi les, les, les astro-voyants, il dit, madame, vous avez un problème, téléphonez-moi, madame voyant, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vous dirai le bonheur pour vous, je vais rencontrer ce qui va arriver dans votre vie. Ah. Alors, vous avez quand ils vous disent que venez, quand, il va vous de, enfin, il dire effectivement votre avenir, ils vous demandent, ils disent, pour votre richesse, votre éla, pour l'amour, c'est ce qui est cela, et les célibataires, ils n'a pas de mari. Il n'a pas d'argent, parce qu'il vous demande l'argent quand vous venez. Donc, s'il était riche, il vous demander. Il aurait plutôt vous donner de l'argent. Mais il fait ça pour, pour que vous la connaissiez, et que vous la consultiez et vous payez. Alors, ainsi donc, tous ces hommes-là ont essayé, mais ils n'ont pas pu trouver, effectivement, ni se souvenir, ni voir, effectivement, le source que les Bécanestars, des millions avaient. Pourquoi? Parce que la chose venait de Dieu seul. Amen! Amen! Et s'il y a quelque chose de très, très important, vrai que vous prêtiez attention à cela. C'est quelque chose d'une importance capitale. Donc, la chose venait réellement de Dieu seul. Tous les démons et les hommes et les femmes sur la terre, personne Ils mauvais jeter leurs dés, le magicien aller dans les grottes, effectivement, invoquer tous les démons, les sorciers venir, les magiciens à venir, tous les marabouts de la terre, tous les démons. Parce qu'on leur a donné du temps puisque le roi avait dit effectivement que si vous ne me donnez pas le de certification et on coupe la tête de tout le monde parce que vous me servez absolument rien donc ces gens ils voulaient vivre effectivement donc ils avaient intérêt à trouver effectivement donc ils ont été invoqués ils ont été chercher des démons vous direz mes frère, est-ce que vous vous souvenez frères de ça lorsque Elie à et l'israël Oh, merci beaucoup, Père. Lorsqu'on disait, mais c'est toi qui troubles Israël, vous vous souvenez Et il dit, mais non, la table, c'est pas moi, c'est toi avec les dieux de tes pères. Et il dit, mais vous pensez que c'est moi qui vous trouble Non, c'est vous qui avez donné la parole de Dieu. Et il dit, mais plus puisque vous d'adorer. donné dit mais ben, fais donc venir effectivement tout le peuple et tous les prophètes. Et il a dit, mais invoquez donc votre Dieu. Vous avez vu comment ils ont fait Ils ont commencé à invoquer. C'est Dieu que. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais le Dieu qui répondra par le feu. Donc il fallait qu'il prouve au peuple, effectivement, que c'est Dieu que nous avons prié, effectivement, est un vrai Dieu. Donc ils il s'y mettaient, effectivement, et toute leur énergie. Donc ils scrutaient partout, effectivement, ils priaient, ils criaient. Et puis, vous savez, Elie leur dit, peut-être qu'il est parti en voyage. Qui est beaucoup plus fort? Peut-être qu'il est quelque part là, il dort, il va se réveiller, il va vous exaucer. Donc ils les satrapes et les magiciens, effectivement, ils avaient intérêt pour leur vie, effectivement, à trouver, effectivement, là où se trouvait le, le sens qu'elle avait, qu avait eu, effectivement. Frère, tu peux ouvrir la porte là. Ça. Oui, frère Michel, tu peux ouvrir la porte. Vous voyez les fonds pour c'est là aussi, comme ça n'est pas suffisant. Donc, il dit effectivement que bon, parce que leur vie était donc euh, concernée, effectivement. alors là, il fallait qu'ils fassent tout ce qu'ils pouvaient. Pour arriver à pouvoir donner à l'Ébicard à ah, la réponse à son problème. Il n'était pas laissé comme ça. Non, ils ont évoqué, ils ont évoqué, ils ont évoqué, ils ont évoqué même leur maître, effectivement. Alors, Satan, à ce moment-là, a cherché maintenant pour trouver, effectivement, la chose béni. Parce que la chose venait de Dieu. Et la chose n'était connue que de Dieu seul. Personne ne le savait. Dieu seul. Et il a voulu simplement ouvrir un tout petit peu pour que l'homme voie. Et puis à ce moment-là, il, il, il a retiré effectivement. Même l'homme a eu l'occasion de pouvoir voir ses songes. Et c'est parti, c'est oublié vraiment effacé. Dieu est grand. Amen. Amen. Il veut en fait nous montrer son autorité et sa puissance. Amen. Et il a effacé, Regardez bien, frères et sœurs, tous les tout cela, ont cherché absolument, ils n'ont rien trouvé. Et pourtant, il y avait un homme qui était là, qui avait eu ce songe-là. David canestar Je veux que vous prêtiez attention, frère. Il a eu un jour unique, connu de l'éternel lui seul. Donc, quand c'est connu de Dieu seul, personne d'autre ne le connaît. Est-ce que vous suivez Amen. Donc, tous les démons ont fait. Regardez une chose, frère. C'était d'abord Démi-Canestar qui a eu à pouvoir voir cela, et puis, c'est parti. Les santapes, les magiciens, tout cela, ont commencé à pouvoir réellement invoquer okay, pour trouver effectivement la chose, ce n'était pas possible. Même les hommes, et des âges, effectivement, ont essayé de les chercher, on n'a pas trouvé. Regardez une chose, de frère. L'homme que vous êtes, tel que vous pouvez vous voir, effectivement, il y a trois parties en vous que vous savez, n'est-ce pas Regardez, je veux que ce matin vous prêtiez attention. Il y a trois parties dans l'homme que vous êtes. Parfois quand vous marchez, vous ne faites pas beaucoup attention. Vous avez d'abord cette partie qui est d'abord votre partie extérieure, que vous voyez ici. L'homme, quand je regarde ma soeur, mon frère, effectivement, je vois que cet homme, il est là, cette femme, effectivement, il est assise là. C'est parce que je la vois à partie extérieure. Mais il y a aussi une deuxième partie qui est intérieure. Et cette partie, effectivement, c'est votre esprit. Vous y voyez Et puis maintenant, une autre partie, effectivement, encore intérieure, qui est votre âme. Prêtez attention, c'est très important. Donc l'homme est composé de trois parties. Quand vous avez un songe, lorsque vous dormez, c'est ce que c'est votre corps, effectivement, ici, extérieur, qui direct? Où est-ce que vous avez le son C'est dans votre esprit. Parce que vous dormez, effectivement, pendant que vous dormez, votre esprit travaille. Donc c'est dans cette dimension-là, effectivement, que... Vous vous dormez, vous, vous rêvez, parce qu'il hein, y a beaucoup de choses qui se passent effectivement dans ces dimensions pendant que vous dormez. Est-ce que vous suivez le fait? Donc, effectivement, il s'est passé une chose. C'est que pendant que le lui aussi, était en train de pouvoir dormir, pas dans son corps naturel, effectivement, qu'il a pu voir la chose. Non, c'est pendant qu'il dormait. Et pendant qu'il dort, effectivement, le corps normal, il se repose. Ça a été, non Alors maintenant, c'est l'esprit intérieur. De voir maintenant. Et alors c'est dans cette dimension-là, que le songe a été donc déposé. Mais regardez, frères et sœurs, tous ces hommes, votre attention s'il vous plaît. Chaque homme, chaque femme sur la terre a aussi les trois dimensions aussi, comme les ça aussi les avaient. Vous suivez Donc les magiciens, comme les sorciers, tout cela aussi, et ils savent aussi effectivement que quand ils invoquent effectivement, ils invoquent quoi Les esprits, non C'est vrai, non Donc c'est dans une dimension. Est-ce que vous suivez Amen. Ok. Donc effectivement, avec le cas de cet homme-là, comme c'était dans cette dimension-là, qu'il pouvait, en évoquant, effectivement, arriver aussi à pouvoir aussi voir. C'est vrai ou pas Amen. Amen. Parce que je ne vais pas entrer dans la démologie ce matin, mais je veux simplement que vous compreniez que quand on. est on vous appelle des.. prenez Vous puissiez juste comprendre cela aussi. Vous voyez, quand Moïse est arrivé et que le bateau de Moïse avait été donc euh, transporté en serpent, vous vous souvenez Qu'est-ce que jamais et ces ont fait La même chose. La oh, ce que Moïse avait fait, c'était Dieu qui l'avait fait. Le créateur dans sa puissance. Donc, un bâton comme ça, il devient quoi un serpent mm -hmm. Donc, eux aussi, dit, mais nous aussi, nous avons la puissance aussi, parce que nous avons aussi notre, notre Dieu aussi. bas vision, j'étais aussi, mais la chose s'est passée. Mm -hmm. Donc, Dieu a permis cela. Mm -hmm. Et alors, maintenant, Dieu a démontré qu'il était le tout-puissant. Mm -hmm. mm -hmm. Parce que les, les, les serpents, les Moïse, effectivement, avalaient les autres serpents. Mm -hmm. Il est devenu un bâton entre le main des serpents. Donc, effectivement, cet homme ayant eu donc ces choses, et là, ils ont tout cherché, ils n'ont pas trouvé. Malgré les connaissances qu'ils avaient effectivement de pouvoir, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi Parce que cela venait exactement de Dieu Saint. Amen. Regardez, frères et Il a dit dans les Saintes Écritures, il dit, mais ça sera un jour unique, connu de l'éternel. Seul Zacharie et ton cessé. Un jour unique, est éternel seul il dit, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes heureux quand nous lisons cela. Nous voyons que réellement le Seigneur dit qu'il ne sera ni jour ni nuit. Et puis nous entendons effectivement que vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous disons, Amen, parce que nous pensons qu'effectivement, que, quand nous lisons vers le soir, nous pensons à quelque chose. La lumière paraîtra nous pensons à quoi Nous pensons effectivement que qu'au message du temps du soir, que le Seigneur, notre Dieu, vous a réellement donné. Amen. Et ça, c'est 100% vrai. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cela. Maintenant, il une chose au frais. Il parle ici en disant qu'il ne sera ni jour ni nuit. Est-ce que vous suivez Ce sera ni jour ni nuit. Donc, si ce n'est pas le jour, si ce n'est pas la nuit, mais en fait c'est quoi au juste Parce qu'on nous parle que c'est un jour unique, seul pour du Seigneur éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais en fait, ça sera quoi Parce que s'il vous plaît, frères et sœurs, prêtez attention. Toi et moi, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans une dimension naturelle où nous subissons quoi le jour et la nuit. Est-ce que vous suivez et puis que nous sommes sur la terre, nous subissons le jour et la nuit. Amen. Donc nous sommes des êtres qui vivent. La, la nuit nous dormons, le jour nous marchons. Amen. Bon, maintenant l'Écriture nous dit ceci que ça ne sera ni jour ni nuit où nous nous situons alors. Frère, pour l'amour de Dieu, prêtez attention, bien que vous sachiez beaucoup. Puisque ce n'est pas l'issue. Moi, l'homme humain, je vis dans un asile dans un, du dans un, bassin. Dans un, aujourd'hui, la nuit, aujourd'hui, les jours, demain, la nuit. Donc, je dois dormir, je dois me réveiller. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire la journée aussi. Mais ce n'est ni les jours, ni la nuit. Alors, moi, ici, où est-ce que j'en suis Où est-ce que je me trouve Où est-ce que l'homme, l'homme tel que nous sommes, doit se trouver parce que ce n'est pas le jour, ce n'est pas la nuit. Il est où, là Il doit se positionner où Ça, sa condition humaine, lui montre que dans le niveau dans lequel il se trouve avec notre corps humain, j'ai les yeux pour pouvoir voir, n'est-ce pas Mes yeux ici me montrent que maintenant, c'est le jour, ce n'est pas la nuit. C'est vrai, non Et puis quand le soir arrive, effectivement, on voit que les, les, les, les ténèbres reviennent maintenant. Le jeu nous montre effectivement que maintenant c'est la nuit et le corps est aussi venu faible aussi pour maintenant trouver son rythme, se reposer. Mais maintenant, on me dit que ce n'est ni jour ni nuit. Donc c'est une autre dimension pour l'homme. C'est très important, frère, nous parlons effectivement de la lumière du temps du soir. Est-ce que vous suivez Alors il dit mais faire le soir, la lumière paraîtra. C'est pas vrai? Mais oui. Parce que dans Isaïe au chapitre 60, nous lisons avec vous. Isaïe 60. Il dit ici, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité de peuple, mais sur toi l'éternel s'élève. Et sur toi sa gloire apparaît. Amen. Et les nations marchent donc à ta lumière. Amen. Alléluia. Amen. Donc effectivement, il se passe quelque chose que, à un certain moment, nous comprenons que là, on nous fait savoir que, et dans les ténèbres, effectivement, notre lumière a apparu. Notre lumière, donc ta lumière, lève-toi, parce que la Bible dit ici, clairement, il dit encore, je le dis encore ici, il dit, lève-toi, c'est l'État, ta lumière à toi arrive. Oui. Et c'est cela. Et la gloire ténèbre s'élève sur toi. De il que les ténèbres couvrent la terre, effectivement. Mais sur toi, sur toi, effectivement. Mais sur toi, l'intérêt s'élève et sa gloire apparaît. Donc nous pouvons glorifier Dieu pour ça. C'est qu'effectivement que Dieu nous fait comprendre une chose. C'est que, en que cette situation, la réalité, effectivement, dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Et la lumière aussi apparue. Amen. Vous vous souvenez La lumière a paru. Mais j'ai demandé de dit la Bible dit que ce sera ni jour ni nuit. Alors, où serait effectivement la position de l'homme, effectivement, par rapport à cela Parce que si ce n'est pas le jour, ce n'est pas la nuit. Alors, c'est ce que ça a à voir, effectivement, avec l'homme tel que nous sommes. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi ma soeur, en fait que tu comprennes qu'il ne faut jamais jouer avec les choses de Dieu, Amen. ni les prendre effectivement à ta manière à toi, parce que tu fais un travail inutile. Vous vous souvenez, frère et sœurs, l'apôtre Paul a dit. Il dit, mais l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous l'avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé pour autant que vous l'aurez teniez tel que je vous l'ai annoncé. Amen. Je vais vous montrer quelque chose dans, le Saint dans les Saintes Écritures. Nous allons y arriver progressivement. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44. Regardez ça. Ésaïe 44. Nous lisons Ésaïe 44. Voilà. Nous pouvons lire effectivement à partir du verset 17. Il dit. Et pour que vous compreniez bien, je voulais quand même lire avant de la 16. Il dit, il brûle au feu en fait la moitié de son bois, avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et s'est rassasie et il se chauffe aussi, il dit, ah, ah, je me chauffe et je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu son idole. Il se procède devant elle, il adore, il l'adore et il l'invoque. Et il se qui, sauve-moi car tu es mon Dieu. Verset 18, prêtez attention. Ils n'ont donc ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Vous suivez Je reli encore. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point, il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, je ne pouvais nous moitié. Regardez comment l'Écriture nous fait parler de voir comprendre quelque chose. Il dit, verset 18, il dit, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient un point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent un point, mon frère et ma soeur. De tout temps, votre attention, je vous en prie, frère. De tout temps, si nous prêtons bien attention, quand on regarde l'être humain tel que nous sommes, quand on prend vous y aller, effectivement, lorsqu'on vous donne les textes, effectivement, avec quoi vous comprenez les textes Ce n'est pas avec votre intelligence. Ce n'est pas avec votre intelligence. Amen. Alors, votre intelligence, c'est dans quel domaine L'esprit, mon frère. C'est vrai, non Amen. Donc, vous avez quelque chose, s'il vous plaît, votre attention. Vous avez quelque chose qu'on vous donne Même ces livres ici. Vous savez ce que la Bible dit, frère Je crois que dans le livre des pour vous lire encore. Regardez bien, pour que vous puissiez comprendre, pour ne pas, vous soyez un peu... Et dans cela, il y a bien. Esaïe, regardez très bien. Esaïe, chapitre 29. Esaïe 29, verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'éternel a répondu sur vous l'esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, le prophète, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation pour vous comme, un, comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le prie, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui, qui ne sait pas lire, en disant, lis donc, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple ici s'approche de moi, dit mon nom de la bouche et de lèvres son cœur est de moi, et la crainte, crainte qu'il a de moi n'est qu'un passé de tradition humaine. Amen. Amen. Voyez bien, effectivement, ici, il dit, mais c'est un livre qu'on donne à quelqu'un qui, qui sait lire, qui dit, mais je ne puis le lire. Vous suivez Il dit, je ne puis le lire, mais pourquoi tu ne peux pas les lire, parce que tu es intelligent. Votre attention, s'il vous plaît. Tu es intelligent. Il dit, mais, il dit mais, mais tu sais lire quand même. Tu sais, quand on te donne la lire, tu sais lire. Il dit, mais oui, mais je n'arrive pas à pouvoir les lire. Pourquoi tu ne sais pas, tu ne sais peux pas, pas les lire parce que tu sais lire Mais parce qu'il est cacheté. Et pourtant, les écrits sont là. C'est aussi clair, effectivement, que tout le monde peut le lire. Mais comment ça se fait que tu ne sais pas arriver à pouvoir les lire Il dit, mais parce que c'est cacheté. Vous entendez cela Alors regardez bien, et dans les de 30 ans, nous avons il dit, mais ils ont fermé les yeux, leurs yeux étaient fermés pour qu'ils ne voient point. Et puis le verset suivant il dit, il est le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Or nous savons qu'effectivement, qu un être humain normal comprend avec son intelligence. Et l'intelligence, c'est un domaine ici dans l'esprit. L'homme a, a, a trois parties, effectivement, le corps, l'esprit, et aussi l'âme. Et ici, on le fait savoir, effectivement, que, <rire> que euh, et le cœur est le cœur pour qu'il comprenne le point. Alors, on nous, on nous amène dans une notion, Donc donc, en réalité, pour Dieu, un véritable croyant, un fils de Dieu, N'a pas ceci pour comprendre les choses de Dieu. Amen. La compréhension des choses de Dieu vient du cœur. S'il vous plaît, prêtez d'abord attention, c'est absolument important, frère. Or, oh, nous avons trois, trois, trois, trois, trois parties, effectivement, le corps. Quand vous prenez effectivement les Écritures, par exemple, comme nous l'avons lu avec vous aujourd'hui, qui ne sera ni jour ni nuit. Vous l'avez lu avec moi Avec vos yeux, non. C'est quel yeux que vous avez lu Naturel, hein mmh. Apprenant l'écriture, c'est vrai. Hein? Donc, nous avons lu ouvert avec nos yeux. Nous avons lu, effectivement, avec nos yeux naturels. Dans ces yeux naturels, quand elle lire l'écriture, effectivement, qui est écrite là Et qu'est-ce qui se passe, effectivement, avec l'homme naturel Son intellect rentre en, en fonction. Puisque les yeux ont pu lire, l'intelligence a pu regarder maintenant. L'homme commence à pouvoir maintenant chercher à pouvoir comprendre. S'il vous plaît, frères et sœurs, je vous en supplie. Vous êtes de ceux-là qui disent, nous sommes des croyants, de messages, nous sommes des croyants, nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu. Frères et sœurs, il faut que tu sois sûr et certain que tu es vraiment un fils de Dieu. Que tu es vraiment une fille de Dieu. Dieu Amen. ne joue pas. Amen. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas un Dieu. c'est ce pas une organisation comme les dominations. On voulait avoir des, des nombres, des gens pour dire, ben, nous sommes des dieux. Dieu ne cherche pas les nombre mon frère. Amen. Dieu, en fait, il cherche son peuple. Amen. Il cherche effectivement des fils et des filles qui lui appartiennent. Amen. Là, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Donc, quand l'homme regarde effectivement avec les yeux, il lit avec les yeux. Et son esprit, effectivement, entre en fonctionnement. Donc il arrive maintenant, frère, que quand vous lisez même la Bible, ou même, même les brochures, les brochures, vous avez une compréhension qui est dans une dimension spirituelle, qui est quoi Votre esprit. Mmh. Vous pouvez vous souvenir, frère, vous qui êtes des croyants, sages des les prophètes disaient une chose, c'est Un homme, homme, attention, peut-être dans une assemblée au royaume, il va être heureux, il va chanter, il peut même prophétiser. Tout est bon. Vous suivez cela oui. mm. Mais quand il sort, en au dehors, il est comme tout le monde. Mais il peut faire des prophéties, il peut faire tout, tout, tout, tout, tout, tout, aussi bien, tout, réjouir dans, dans tout, ça. tout, tout, est là vous le bougez comme ça tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, là tout, il va sortir les tout, tout, tout, là c'est de la manière effectivement que son esprit est toujours bien nourri. Ah s'il vous plaît votre attention. Ça veut dire que dans votre esprit, hein, partie de deuxième partie, prêtez attention. Il y a, vous avez la mémoire là-dedans, vous savez non C'est là se trouve la conscience, non Vous savez ça non Donc votre mémoire enregistre. Votre conscience est travaillée. Ah oui, Dieu il est vrai parce qu'en fait... Vous avez été convaincu par votre intelligence. Les faits, de pouvoir l'avoir vu. Par exemple, effectivement, ici, quand nous lisons avec nos yeux ici, vacaris je vais bien vous mais en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Oh oui, il n'y aura point de lumière. Il dit, aura... il y aura du froid et de la grâce. Oh oui, il y aura du froid et de la grâce. Eh? Il dit, ce sera un jour unique connu de l'éternel. Là, ça commence à devenir un tout petit peu. Un jour il est connu de l'éternel. Et puis on nous ramène. Et il sera ni jour ni nuit. Alors ça nous pousse à pouvoir maintenant penser. C'est qui humain, non Votre attention. Parce que j'ai lu là, mais, là, il dit, mais il dit, mais c'est quoi cela Donc l'intellect commence à pouvoir travailler. Vous savez, les portes d'entrée, vous le savez aussi. Hein. Je veux que vous compreniez ces choses, pour que ce ne soit pas qu'on a eu à pouvoir apprendre maintenant, on va répéter. Non. Pour que euh, on entre en contact avec votre corps ici, il faut que ce soit par ça. N'est-ce pas vrai? Le corps extérieur. La partie d'accès. Donc c'est avec l'extérieur. Donc ce que vous voyez, je peux vous toucher. J'entre en contact avec votre corps physique. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais entendre avec quelqu'un, maintenant ici, là, c'est avec sa mère. Mais maintenant, avec votre esprit. De quelle manière on rentre en contact avec votre esprit? Parce que l'homme est écrible, comme vous le savez, donc corps, âme, esprit, corps, esprit âme, ainsi de suite. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous entendons cette parole divine de Dieu, comme c'est celle de Dieu, il y a quelque chose qui est tellement si important, c'est qu'elle n'a plus rien à voir avec ça. Amen. Vous suivez Amen. Parce que la parole de Dieu ici que nous lisons, est-ce que vous la touchez Je vous pose la question. Est-ce que vous la touchez Mais qu'est-ce qu'on dit nous On dit la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez C'est pourquoi le Seigneur dit « Mes paroles sont esprit et vie. » La parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc là, vous ne la touchez pas. Il est cette parole que Dieu exprime, effectivement. Alors, elle n'a rien à voir, effectivement, avec euh, la partie extérieure que vous avez. Parce qu'elle ne touche pas l'extérieur. Il n'a pas son action sur l'extérieur. Oh, frère Léonard, qu'est-ce que tu veux encore nous amener encore aujourd'hui Mon frère, votre extérieur change parce qu'il y a une action à l'intérieur. Est-ce que vous suivez Amen. Parce qu'il y a une action à l'intérieur. Alors maintenant, l'extérieur suit. Je... Est-ce que vous suivez ça Donc, c'est absolument important que vous. Donc, effectivement, il donc, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une action que la parole de Dieu exerce, pas sous ceci. C'est pourquoi je dire que la chaîne, de Amen. Amen. mais la chair ne sert derrière. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Le donc, là, à ce moment-là, nous ne comprenons pas rapport avec la parole de Dieu, donc ce n'est plus avec cette dimension extérieure de l'homme naturel, on entre dans une autre dimension. Amen. Maintenant, comme vous le savez, l'homme que vous voyez, avec le trois parties qu'il a, je si vous supplie toujours, frère et parce que je sais que si vous ne faites pas attention, vous allez continuer dans votre rythme d'un soi-disant croyant, et au jour du jugement, vous ne direz pas, Seigneur, nous ne le savions pas. Oh Seigneur, parce que je n'avais jamais entendu. Il t'a donné l'occasion de pouvoir entendre, de pouvoir examiner réellement ta vie et ton âme, ce que tu es. Parce que nous l'avons entendu, il revient bientôt. J'ai toujours dit le Seigneur n'est pas un éboueur pour amasser les saintes. Il n'est pas un éboueur pour passer les poubelles. Non, non, non, non. Il est un Dieu saint. Amen. Alors il vient chercher un peuple saint. sanctifié, nettoyé, mis à part. N'est-ce pas vrai Amen. Donc, l'homme étant. Euh, Corps, âme et esprit, regardez très bien, frères Le trois parties là forment l'être que vous voyez ici. Je veux que vous compreniez ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, que ce soit le corps, que ce soit l'esprit, que ce soit l'âme, tout s'embrique. Les uns dans les autres, pour former quoi L'unité que vous voyez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, s'il vous plaît, ce qui passe d'abord par ici, automatiquement ça a une influence sur quoi Sur l'esprit. Vous me suivez Donc ce qui a une influence sur l'esprit automatiquement Sur l'âme. Vous voyez donc, il y a donc un contact qui s'est fait, premier, deuxième, troisième, et cela souligne. Mais le rôle joue en fait, ça ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ainsi de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? L'homme charnel, l'homme charnel a toujours un esprit aussi charnel. Vous me suivez mmh. L'homme charnel a un esprit charnel donc, le corps ici nourrit l'esprit à l'intérieur parce que, prenons l'exemple quand il va dans un magasin, l'homme charnel, l'homme charnel, il va dans un magasin, ça c'est une mouche, et il aime tellement le monde, mais il n'a pas l'argent, il se promène, même, il était parti pour aller acheter la, la viande pour la maison ou le poulet ses yeux, qu'est-ce qui va se passer à ce moment c'est pas c'est ses yeux en fait ses yeux se tournent et ils voient une montre vous suivez? quand les yeux se sont tournés vers la montre effectivement, il y a une communication ah oui oui oui son yeux automatiquement il réagit quoi parce que c'est le vol donc les yeux voient et communiquent effectivement et directement dans le cœur, et puis là là là c'est donc tout se communique donc voyez un homme qui était. On l'a naturellement pour aller, il était en paix. Pour acheter du pain, il avait 10 euros pour acheter du pain. Il s'est voyait maintenant pour prendre du pain. Tout d'un coup, en tournant l'œil seulement, faire la montre, l'homme devient différent. Il commence à trembler et puis à, à venir, il, il commence à regarder les caméras. Oh, complètement. Okay, Parfait. Pour acheter du pain, tu n'as pas regardé de pouvoir sculpter les caméras. Non oh. Parce qu'il y a une communication entre ce qu'il a vu et son esprit, et puis tu le sens où dans le cœur. Et puis l'action est posée. L'homme prend et il met dans sa poche. Donc ça veut dire que l'homme charnel, son esprit aussi charnel. C'est un homme qui a aussi un cœur mauvais. Donc tout fait en fait de l'unité. Vous voyez ça L'homme charnel, l'esprit charnel, le cœur aussi mauvais. Mais maintenant, regardez, frère, ce seul Comment cet homme ici qui est mauvais, d'abord ici par sa nature, effectivement, comme l'extérieur, et le puis son esprit aussi, aussi, effectivement, aussi et le cœur encore, comment cet homme ici peut arriver à être changé Votre attention, s'il vous plaît, frère. Ma mère m'a conçu dans l'unité. Il n'y a absolument rien de bon en moi. Tout ce qui est à moi est impur. Et, et mon corps et mon esprit et mon cœur aiment le monde parce que je fais partie du monde. Et pourquoi vous remarquerez très bien que l'homme qui est encore charnel, il s'ennuie beaucoup dans les églises. Parce que la nourriture qu'il reçoit, et son esprit intérieur ne correspond pas à cela. C'est trop pesant. Cet homme charnel, effectivement, il a difficile de louer Dieu. Il peut faire des efforts d'une certaine manière ou d'une autre, c'est très difficile. Tout ça, c'est communique. Votre attention, toujours, mon frère. Votre attention. Alors, comment, effectivement, cet homme ici, vous dans Zacharie 14, Comment cet homme ici, effectivement, peut arriver à pouvoir maintenant devenir un homme différent, mon frère? Parce que l'oreille, quand il entend, il transmet toujours selon ses propres désirs. En fonction de l'esprit. Là aussi, la même chose. Alors, regardez-vous. Vous vous souvenez que dans les Saintes Écritures, la Bible dit qu'il y a eu un homme qui est venu de lui vers le Seigneur, et il lui a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » À ce que tu fais, personne ne peut le faire. De vie. vous vous souvenez de la réponse que le Seigneur lui a donnée, chacun de vous est blessé. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, regardez très bien, mon frère et ma soeur. Le Seigneur lui a dit, mais si un homme ne né de nouveau, il ne peut même pas comprendre Amen. les choses de voyant Dieu. C'est vrai ou pas? Est vrai. Donc, si un homme nous enlève avec vous, hein, chapitre Jean, chapitre 3. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre les choses. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et l'être? Jésus lui répondit, mais en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair et chair, c'est de l'esprit d'esprit suivez cela Amen. Donc le Seigneur lui fait comprendre effectivement qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il fait effectivement qu'il y ait une nouvelle naissance. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses qui Ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir. Fait comme déclaration à un homme qui est bien de la loi qui, en écoutant cela, il dit, mais oh, oh, oh mais il bien, la réaction sur la police. Il dit si un homme de nouveau, il ne peut pas voir de il ne peut pas comprendre ce qui de Dieu, effectivement. Un homme de la loi, un docteur de la loi, s'il vous plaît, qui connaissait bien la parole. Qui avait bien connu, effectivement, et sa compréhension était quelque part là. Il lui dit, mais il dit Comment est-ce qu'un homme peut-il mettre le roi Doit-il rentrer dans les seins de sa mère Un docteur, il dit, mais tu es un docteur de la loi, toi Tu es un docteur Il dit, tu, tu, tu, tu ne peux pas. Je vais très bien, il est dit ici, un homme plus, plus. Merci, Merci, merci, merci, merci, merci, merci. Jean 3, verset 6. Et donc, ce qui est la chair est chair, ce qui est de l'esprit est d'esprit, ne t'étonne pas que j'étais dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il fait, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il y en a ainsi, tout homme qui est né de l'esprit, mais quand on dit, mais comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit, mais tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Donc cet homme était vraiment un docteur de la loi, effectivement, en Israël, qui connaissait bien les choses, qui enseignait aussi les autres. vous pouvez avoir la connaissance mon frère ce que la Bible dit la connaissance elle, elle vous fait bouver la poitrine nous connaissons, nous avons reçu des messages Dieu a pendant ces temps ici et en fait c'est d'abord dans le domaine de notre esprit nous allons le voir rapidement, rapidement alors maintenant comment de cet homme donc la chair c'est un homme charnel mais dans le péché car il est bon sur l'esprit aussi un l'esprit aussi charnel aussi développer dans ce là qui ne peut abîmer, son cœur aussi mauvais peut-il peut-il arriver à pouvoir devenir bon parce que tout ce qu'il peut entendre, il la, la transforme et que ça arrive d'abord à son intelligence, à son esprit, à son raisonnement, il doit raisonner. Vous savez, frères qu'est-ce qui a fait que la table puisse quitter réellement être chassé du lieu de vie qui était des jardins de terre. Vous savez? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Mais Dieu avait parlé. Et quand Satan est venu, il a fait quoi? Il a fait parler ça. Le raisonnement. Donc, d'abord, je dois d'abord réfléchir là-dessus. Donc, Satan a fait, a fait, a fait travailler ceci le raisonnement des pères. Ne vous inquiétez pas, frère, s'il vous plaît, votre attention. Simplement pour que vous puissiez prêter attention à vous-même. Si vous... La Bible dit ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. mes frères, ce matin, tu ne prends pas de problème, je serai pauvre. Mmh. Ne vous trompez pas, vous ne pas, ah, nous sommes des fils de Dieu, nous allons partir dans l'évent. Il vient, tu nous montres. Dieu n'est pas un ébouard pour prendre des saletés. Comment est-ce que, non, parce que quand cet homme, tout homme, est conçu dans le péché, il ne peut pas aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Si vous me dites que vous avez aimé Dieu, là, vous mentez. Tout un celle que nous sommes, nous avons toujours fui Dieu. Parce que la chair n'aime pas la sainteté des dieux, des dieux. Elle aime un peu les choses qui nous plaisent, ainsi libre de faire ce qu'on a envie de pouvoir faire. Dans le monde aujourd'hui, on va interdire bientôt qu'on puisse dire là. D'ailleurs, on interdit les Bible à l'école. Et quand on dit au professeur, ne parlez jamais les choses en encore avec la religion à l'école. Ils ont peur. Et la parole de Dieu. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Parler de la morale, effectivement, des choses comme cela, vie pour être un beau temps de mais ne parler pas effectivement de la Bible, les Seigneurs de Dieu. Ils veulent même faire comprendre aux enfants que la création est venue simplement de hasard. Pour ne pas qu'on que Dieu existe. Alors comment cet homme-là, qui privilégie effectivement le et, et comment peut-il devenir un, un fils, un saint de Dieu Je reviens sur ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Si un homme naît de nouveau. Bien aimé, frères et sœurs, je veux que vous compreniez. Un homme ne peut naître de nouveau que s'il a été d'abord dans la présence de Dieu et quand Dieu lui-même. Est-ce que vous suivez ça Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que pour que toi, un homme, tu deviennes vraiment un homme change. Un saint il faut d'abord que quelque chose se passe en toi qu'est-ce qui peut te faire changer toi qu'est-ce qui peut te faire changer que l'homme soit changé les exercices les prières Non, oh, c'est Dieu qui te change Amen. et comment Dieu peut-il te changer mais par sa parole Amen. mais mon frère écoutez bien pour que tu sois changé par la parole il faut que la parole descende jusqu'à l'endroit ou doit être pour qu'elle produise C'est qu'il faut, nous. Or, oh, tu as d'abord un problème, c'est d'abord ta chaîne, après les choses. Le deuxième, c'est ton esprit de raisonnement. Hein? Qui raisonne, effectivement. Car elle vient, effectivement, et te faire pousser raisonner, donner du c'est ce qu'il c'est ce Donc, viens, ces des conclusions, tu as tiré. en fait, qu'est-ce qu'il fait Tu filtres la chose. Donc, ce qui va même passer, n'est plus la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons des, des religieux, non Des hommes et des femmes qui sont des religieux. Ils sont dans l'église, mais ils sont des religieux. Avec un esprit religieux. Ils connaissent beaucoup. Mais dans la pratique, dans la... comment alors cet homme-là, nous l'avons entendu, je suis l'alpha et l'homédiat. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il dit toutes chose qu'on court pour le bien de ce qui est Dieu Romains chapitre 8, regardez bien. Romains chapitre 8. Regardez bien. Verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être son là, à l'image de son fils. Là, nous voyons qu'il y a la prédestination. C'est-à-dire que ce que Dieu a connu d'avance. Regardez, s'il vous plaît, frère. Et là, comment est-ce que les choses se passent, effectivement, en vue que puissions arrive à pouvoir devenir quelqu'un de tout à fait différent, qui aime tellement Dieu et qui croit en son Dieu, qui, qui l'aime par-dessus tout, étant un homme sur la terre vivant comme nous. Votre attention, Ephésiens. Regardez.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 nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Écoutez bien cette parole ici qui suit, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Vous pouvez comprendre ce que veut dire cette grâce, effectivement. Écoutez, il dit, il nous a ressuscités ensemble, il dit, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en vie de Christ. Car, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, maintenant écoutez bien, frères et sœurs. sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Alléluia Amen. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. La foi, la foi, la foi est un don de Dieu. Amen. Dieu l'a placé en toi. Amen. Parce que c'est celle-là qui va faire en sorte que la parole soit aspirée. Amen. Même si les raisonnements travaillent, la parole est aspirée parce que tu as placé quelque chose au fond. Amen. Sans cela, frère, tu es un croyant limitrophe. Pour que tu sois sauvé, alors il a fallu que, étant un homme charnel, que Dieu ait placé quelque chose de lui en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi. Tous ne vont pas expérimenter la nouvelle naissance. J'ai dit ce matin, votre attention, mon frère et ma soeur. Et pourquoi tu peux voir, tu peux parler Non, je ne crois pas ça. Je crois ceci, je ne crois pas ça. Crois... En fait, dans la personne, dans la personne, il y a quelque chose qui manque. Même s'il y a aussi l'assemblée, frère. Amen. Oh oui, vous direz, mais frères, ce n'est pas possible. Mais si l'état dit que pendant 40 ans, ils ont vu mes hommes, mais leur cœur. Mon frère ma soeur, prête attention. Ne crois pas que tu es venu dans une, une sorte de théâtre où dans une pièce on, on fait remplir la foule. Non, non, non, non, non, frère. Il s'agit d'une préparation sérieuse, réelle. Ton départ à toi. Parce qu'il faut d'abord savoir, nous sommes les frères, c'est que tu dois savoir effectivement si cela te concerne, parce que pour partir, il faut que tu soupires. Vous savez, quand on parle de nostalgie, Amen. Vous, savez, vous savez que c'est un nostalgie que je vous expliquer. La nostalgie, ça veut dire que, pour un exemple, avec mon petit frère, Yves qui est là, je suis son frère, j'ai toujours vécu là-bas, dans sa maison, dans la propriété qu'il a effectivement on a toujours été là. Prenons un peu l'exemple de son fils qui est là, est le petit est c'est son fils, il est né là. Il a grandi là-bas, il, il a connu que les murs les de son papa, la, la, la propriété de son père, il vit là, il aime là-bas. Et puis un beau jour, un beau jour, un beau jour, il doit prendre l'avion pour aller en Amérique. C'est loin, hein, effectivement, là-bas, peut-être pour encore faire des études comme son père voudrait, effectivement. Et là, il reste pendant des années. Voilà, à cet moment-là, je ne peux plus rester ici parce que j'ai la nostalgie de chez moi. Amen. Donc, quelqu'un ne s'agit pas parce qu'il a d'abord été là-bas et qu'il veut retourner là-bas. Si tu n'as jamais été là-bas, tu ne peux pas désirer y aller. Amen. Amen. Amen. Oh oui, c'est la vérité. Tant lui, Amen. Dieu nous a aimés. Amen. avant la fondation Amen. Donc, toi et moi, nous étions quelque part. Amen. Et en venant par le moyen de notre mère et notre père. Nous avons été toutes les choses aussi mauvaises. Et tout fait effectivement aussi l'amour de Dieu. Mais Dieu, Amen. dans le fin de l'Église, connaissait effectivement la chose. Il avait placé en toi Amen. le don de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, personne ne peut noter. Parce que c'était le moyen par lequel toi, tu ne pouvais pas être perdu. Mais tu devais être sauvé. Ça, c'était le cachet de Dieu. C'est lui-là. On peut tout faire. Amen. Il y a la chose cachée. Dans les noms, mon frère, Satan n'a pas la même vie. Je vais vous le prouver, la Sainte-Équipe. Oh Dieu, que nous servons, Amen. il est la sagesse. Amen. Quand il fait quelque chose, il est caché aux yeux des sages, des intelligents. Amen. Les Satan, on cherchait. Dieu était tranquille. Oh oui, c'est vrai, frère. C'est la vérité parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est la recette de vérité, frère. C'est plus certain. parce qu'il a placé cela pour que, parce que c'est la parole de Dieu qui, qui te sanctifie. N'est-ce pas qu'il a dit dans Ezekiel 38 Je parlé sur vous quoi Amen. Une eau pure. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc je traîne vous toutes les souillées. Je traîne vous la guerre de pierre, effectivement. C'est un Dieu, effectivement, qui a un rapport avec la chair. Il dit Je traîne vous quoi votre esprit là, l'ancien esprit. Si vous donnez quoi un esprit nouveau Amen. Et Amen. cela vient par quoi Amen. Par la parole que vous avez reçue. Amen. Parce que tout homme de la vie ne va pas avoir un cœur nouveau. Non, Parce que non il faut que toi, que tu puisses arriver d'abord. C'est pourquoi la prédication de la pure parole de Dieu amen. est toujours, sans intérêt, mais toujours très importante. C'est pourquoi c'est lui, autant les choix, amen. où l'homme ne savait absolument rien. Mmh. Amen, amen, Amen. La lumière part. Amen. Amen. Et là, je vais vous poser la question, mon frère et ma sœur. Moi, je vais m'arrêter pour moi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que dans ce genre de choses, il faut prendre même une journée entière. C'est vrai, frère. Amen. Parce que, allant d'étape par étape, pour que vous voyez effectivement <rire> ce que vous pouvez pas jouer avec les choses de Dieu, frère. Amen. Quand on touche aux choses de Dieu, il faut être saint. Amen. Regardez, frère. N'est-ce pas que l'Écriture nous dit que vers le soir, la lumière paraîtra. N'est-ce pas vrai? Là, on parlait de trois dimensions de l'homme, non? D'accord, l'esprit et l'âme. La... Je vais y arriver vite à l'âme vous comprenez la chose, pourquoi c'est important. Regardez cela, frère. Parce que vous allez qu'en fait qu'ils qu ne comprennent le cœur, n'est-ce pas, vrai Oui, attention, frère. Regardez très bien cela. Quand nous regardons cela, ce que l'écriture nous fait savoir, les et vers le soir, la lumière apparaîtra. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand elle apparaît la lumière, il dit, mais sur toi, lève-toi et sois éclairé. Amen. Car ta lumière arrive. Donc, c'est toi en tant que fils et fille de Dieu, l'épouse de Christ, Ce qui la parole a été adressée, lève-toi. Quand vous lisez les Saintes Écritures, il faut vraiment prêter attention et prier avec un cœur disposé. Il dit car ta lumière à toi arrive, pas celle de quelqu'un d'autre, mais ta lumière à toi. Donc, c'est à toi et pour toi que Dieu a envoyé cette lumière-là. Et s'il a envoyé ça à toi, c'est parce qu'il y avait quelque chose en toi qui devait répondre aussi à cette lumière-là. Pourquoi Parce que si tu étais ténèbre, est-ce que vous me suivez Mais les ténèbres ne peuvent pas être donner à la lumière. Les ténèbres vont faire la lumière. Donc il devait avoir quelque chose en toi qui te permettra de tirer la lumière. Mais oui, c'est la vérité. Amen. Alors maintenant, tu es censé pouvoir voir ta lumière, non Vous suivez Amen. Maintenant, je vais vous poser la question, toute simple. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, même au temps de vous lire ainsi de suite, avez-vous vu effectivement la lumière comme l'Écriture le dit ici Au temps du soir, la lumière paraîtra. Est-ce que vous l'avez vu Ne parlez pas de la photo. Hein? Vous l'avez vu cette lumière c'est parce que la Bible a dit, mais vers le soir, la lumière est venue, la lumière est venue. Vers le soir, la lumière paraîtra. Nous sommes encore du soir. Est-ce que vous avez vu la lumière Vous voyez, frère, avec les yeux naturels, ici je pose la question. Est-ce que vous avez vu cette lumière dont on parle ici je vous pose encore la question. Il ne faut pas dire au frère. Non, je vous pose la question. Est-ce qu'avec vos yeux naturels soeur, vous avez vu cette lumière de soi comme la Bible dit ici Non. Que Dieu te bénisse pour avoir répondu. C'est la vérité. Mon frère et ma soeur, tes yeux naturels ne peuvent pas voir la lumière du soir. Mmh. Si tu me dis que tu l'as vu, attends, tu m'as trompé. Mmh. Oh, Regardez, frère, j'aimerais que vous saisissiez ce chose pour que vous reconnaissiez d'abord la grâce que Dieu nous a accordée. pas de ne pas aussi continuer à pouvoir répéter, il y des frères pendant, bon, mais puis interpréter ce que le prophète a dit, vous détruisez simplement ce que Dieu a fait. Quand on parle de cette lumière-là, il n'y pas la lumière naturelle. La lumière du temps du soir, quand vous prenez la brochure, est-ce que vous voyez la lumière quand vous lisez parce que quand même, les gens disent que c'est le message du temps du soir. Non, quand on lit la brochure. Est-ce que vous me suivez oui. J'ai lu les brochures, je crois que c'est la vérité, c'est vrai. Je, je veux que vous compreniez les choses de Dieu. Quand vous lisez la brochure avec vos yeux naturels, vous voyez cette lumière-là Non, non. Alors, et comment arrive-t-on à pouvoir voir cette lumière-là Puisqu'elle s'est manifestée. Dans ce temps du soir, la lumière s'est manifestée. Comment est-ce que vous la voyez Comment vous l'avez vue Vous manquez beaucoup de respect, frère. aux serviteur de Dieu, à Dieu d'abord lui-même, l'orgueil de vous avez. Ce sont tous des frères. Des frères dans les assemblées sont trop orgueilleux quand ils ont une compréhension juste là. Parce qu'un véritable frère qui a compris ici ne sera jamais obligé. Amen. Vous ne le verrez jamais. Amen. Moi, Amen. je suis. Oh, ce si, moi, ceci, moi, cela, jamais. Vous allez arriver très Parce que le temps fuit vite. Oui, frère et saint. C'est pourquoi il faut que vous vous interrompiez. N'oubliez pas, je connais les professeurs, les prophètes à qui ça atteint droit, endroit, à tel endroit, à tel endroit. Je vais d'abord vous dire une chose. Vous qui menez citation sur citation comme ceci. En 1962 toujours dans la brochure. Je peux vous l'appeler. Frère Branham a prêché et en disant clairement que l'âme a cinq sens. William William Branham. insistant en tant la conscience ceci et ceci et cela. Il a dit, citation, et puis en 1965 il prêche en disant donc, l'âme n'a pas cinq sens. c'est plutôt l'esprit qui a cinq sens. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez prendre J'aime beaucoup cet homme de Dieu. J'aime la manière dont Dieu l'a étudié ici. Vous, frère, vous n'êtes pas de ceux-là qui connaissent moi, Il y a un nous connaissons. Non. Vous savez, ce n'est pas, pas dans l'esprit charnel qu'on peut connaître un homme de Dieu. C'est dans la, la révélation. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, mais je peux vous le montrer. En maître, il a répété. Qu'est-ce que vous allez dire au soeur Oh Dieu, et si le prophète a dit, et puis, et frère, qu'est-ce que tu vas nous dire Et s'il a dit A, et s'il a dit B. Comprends quoi on prend les deux. Et si on prend les deux, je ne sais plus très bien. Dans quelle direction je vais. Vous comprenez Donc nous devons respecter la parole de Dieu. Amen. Respecter le message de Dieu du soir et les laisser effectivement. C'est pour ça. Il faut qu'on laisse les choses entre les mains de ceux que Dieu lui-même a établi. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils ont l'amour de Dieu. Ils ont l'amour de Dieu. Amen. un véritable berger aime-soir c'est la vérité hein? j'aime beaucoup ce frère, j aime, j aime, j aime le frère. vous savez j'ai toujours ici hein? que Dieu te bénisse mon frère Amen. Vous, faux frères qui êtes de bruyer sur le sol, vous devez vraiment remercier beaucoup Dieu dans votre vie de vous avoir donné ce frère-là comme berger c'est la vérité frère peut-être que les gens ne vous l'ont jamais dit Peut-être peut-être pas les dire, peut-être c'est pas à cause de ce que les gens ont dans le cœur, mais Dieu vous a vraiment béni, en vous donnant cet ordre. Il peut avoir des, des erreurs dans sa propre vie, mais tu ne parles pas, enfin, il peut être avoir des erreurs qu'on peut commettre humain, mais au fin fond de lui c'est un nom d'un. Amen. Alors, ah, vous le savez. Hein? Amen. Il cherche par tous les moyens à ce que le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu Il se donne effectivement autant de peine parce qu'il veut être dans la vérité pour vous aussi. Et donc, ça sont des hommes pour lesquels vous devez nous prier. Quand Dieu donne comme ça, c'est une grâce. Amen. Que puissions arriver. Ne vous élevez pas, oh frère Yves, ne connaissez pas grand chose ainsi de suite, moi je connais, moi je connais, moi je connais. Vous ne connaissez rien. Parce que si vous connaissiez, vous vous ingéniez, vous le respecterez, vous prierez pour lui. Là où il n'a pas, si pas bien vu, tu, tu, tu as dit, mais justement, je tu pas bien vu Dieu, tu le conduiras. Ah oui, c'est comme mon précieux frère-là, hein, comment il s'appelle encore Christian. Oui, J'ai apporté une parole ici concernant Judas, effectivement, en parlant de la sanctification, et il a été un peu secoué, il a dit, non, Seigneur, tu, et, et, Seigneur, ton serviteur nous apprécie, tu es capable de pouvoir nous éclairer encore. Il s'est arrêté au milieu. Il n'a pas dit Oh là oh là oh là oh là oh là là oh là là Parce qu'il m'a témoignage. Il est parti. Il a prié. Voilà. Il dit Seigneur. S'il peut encore peu continuer. Et puis il est revenu chez le, le jeudi. C'est quoi ce le je dis J'ai hein. dit Mais j'étais étonné. Je vois que tu as repris là où tu t'étais arrêté. Et tu as éclairé encore des messages. C'est une éclair. Nous devons avoir cette considération dans les choses du tu C'est une réunion spéciale. Hein. Nous devons tenir effectivement ces choses. Alors, remarquez une chose, comme l'Écriture nous le montre effectivement, c'est un don de Dieu que Dieu nous donne pour que nous puissions arriver à pouvoir réellement à trouver grâce et, et, et saisir la chose de Dieu. Ainsi, maintenant, quand la parole de Dieu est en train, La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, pas ici, là, à ceux qui croient en son on ne croit jamais dans la tête. Attends. il a donné le pouvoir de devenir ah, ah, enfant ah, dieux. Et qu'elles sont nées ah, ah, de la ah, de la chair, mais ah, de la volonté ah, de Dieu. Ah, C'est pas vrai. Ah, Donc là, on parle même de, de la nouvelle naissance. Cet homme-là, qui est né de nouveau. Quoi Qu'est-ce qu'il reçoit Un esprit nouveau. Et vous me suivez Et puis, il a un cœur. Nous avons parlé du corps, de l'esprit, maintenant de l'âme, simplement la regardelle, aussi longtemps que la parole que tu reçois, elle reste là, tu la raisonnes là, tu la vois là, tu te la lèves là, effectivement. Tu n'es pas encore un chrétien. Tu es un croyant, d'une certaine manière, mais tu n'es pas fait. Un fils, il est né Dieu. Amen. Mais lorsque la parole vient et traverse effectivement et descend dans ton cœur, ah, on parle du cœur, mon frère. On parle du cœur. Et nous l'avons lu avec vous dans le livre des en fait, qu ils comprennent, comprennent de que. Regardez, vous direz peut-être que Frère Lenard, je suis en train de nous garder là, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur a voulu dire là-dessus Les Aïliens 44, verset 18. Je vais aller vite pour que vous puissiez, peut puisse parler, repartir avec vous. Les Aïliens 44, 18. Ils n'ont ni intelligence ni entendement quand on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Vous suivez Amen. Maintenant, nous allons lire une écriture qui va un peu se voir un petit peu dans Matthieu, au chapitre 13. Matthieu 13. Un semeur, verset 4. Un semeur sorti pour sembler, comme il seme, il patasse marche tomba. Le long du chemin, les autres du ciel. Les oiseaux verres et la mangèrent, Une autre partie tomba dans les endroits pireux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle les va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, mais quand le soleil parut, elle fut donc brûlée, ses chats, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les trouvèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna le fruit. Un grain un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a donc des oreilles pour entendre, entendre. Que c'est dix. Les disciples s'approchèrent et lui dirent Pourquoi leur parle-tu en parabole Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Vous suivez cela Parce qu'il vous a été donné à vous. Donc les autres, nous, Donc à vous, a été donné. Donc Dieu avait placé quelque chose. Nous continuons. Il dit Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ah ah Vous comprenez cela C'est important. Il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplissent les prophétie des Haïts, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Vous suivez verset quel car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur. Amen. Amen. Donc effectivement, il ne s'agit pas de comprendre à l'esprit, mais de comprendre du cœur. Amen. Un véritable Fils de Dieu qui est né de nouveau, il comprendra toujours des choses à partir du cœur. Alléluia. Pas de son esprit, du cœur, du cœur. Mais de quel cœur il s'agit Pas de ton cœur là qui est mauvais. Non, il s'agit d'un nouveau cœur. Et tu as reçu effectivement pas une nouvelle naissance. Alors nous avons parlé du corps, esprit là. et là, Quel est donc le rôle de cet âme Vous voyez, frère, c'est ça, il y a quelque chose qui est très important que vous vraiment comprendre. Un rapport avec Dieu et les choses de Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, dans tout, ce n'est pas votre chair. Ce n'est pas votre esprit humain, c'est votre âme. Aïe, c'est votre âme. La Bible dit est-ce que vous avez entendu la Bible dit que le corps qui pêche, c'est celui qui m'a envoyé L'âme qui pêche. L'âme qui pêche. C'est celle-là. J'aime le Seigneur. Mon frère et ma soeur, Dieu est un Dieu qui contrôle tout. Amen. Satan peut tout faire. Il y a des zones que Dieu a les Amen. Amen. Amen. Les démons n'auront des pouvoirs sur toi que si toi, tu donnes la possibilité, de des sur toi. Parce que depuis que Dieu t'a pris, dans tout ce qui se passe sur la terre et sur la terre, Dieu t'a te donné le pouvoir de dominer sur autre Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi il a dit, si votre foi est comme un grève alléluia, Alléluia. Pas moi, mais toi, Amen. tu diras cette Amen. montagne. Au oh, toit de la main. La création tout entière. est soupir. Amen. Amen la manifestation de Dieu. Ça C'est-à-dire que vous êtes le Dieu sur la terre. Dieu a été déposé sur la terre pour dominer Alléluia. sur le vent et l'espace. Amen. Amen. J'ai crié l'empou qui domine sur toute chose. Amen. Les animaux vous sont soumis. La nature des soumis. Amen. Amen. Amen. Ah oui, mon frère et ma soeur, Quelle dimension Dieu va-t-il agir pour ça Quand Satan est venu, il est venu pour pouvoir apporter quoi La mort, n'est-ce pas Je ne sais pas si j'ai vraiment le temps ce matin, ce matin, mais le temps est trop peu. Je veux que vous ouvriez vos yeux, votre entendement, que vous compreniez ce que Dieu a fait pour vous, c'était Dieu fait de vous. Et l'importance de la parole de Dieu en fait. dans ce sur lesquelles vous trouvez le Sauf pourquoi parfois vous avez beaucoup de conflits et de combats parce que Dieu n'est pas encore là lorsqu'il veut entrer vous le stoppez ici et bien, quand il frappe à la porte c'est la porte de ton esprit il y a un endroit que Dieu frappe c'est vrai non Amen. Vous, vous souvenez encore que pour voir comment Dieu accorde la grâce à un homme. Autre attention, le jour de Pentecôte. vous vous souvenez Lorsque Pierre s'est tenu debout et qu'il a prêché la parole de Dieu sans sa puissance. La Bible dit que il dit, ceux qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé Leur esprit fut vraiment convaincu. Leur chair a commencé à pouvoir trembler. Leur cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé, frère. C'est parti de là, ça a traversé pour Leur cœur fut vivement touché. Ça s'est frère. Vous savez pourquoi on parle effectivement du cœur, et puis comme vous l'avez si bien entendu, il ne s'agit pas du cœur naturel que vous avez. Parce que je vais vous donner encore un autre exemple pour que vous compreniez ce chose. Non, pas vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la transplantation du cœur. Un homme qui est malade, il peut-être un bon fermier, qui est gentil avec tous ses voisins. Et puis il y a un voleur là, qui est méchant, un voleur, évidemment c'est pas moi qui est meurtrier, qui va effectivement faire tout ce qu'on peut avoir faire effectivement. Et puis il arrive un accident, il est mort, il est mort, mais son cœur bat encore. Et parfois, on prend le cœur de cet homme-là. C'est le campster là. Les fermiers, les gentils fermiers, là, qui avaient un cœur tout là, évidemment pas hein, son cœur est malade. Alors, pour la transplantation, on enlève le cœur du fermier qui est déjà malade, le bon fermier, on prend le cœur de ce homme-là, le gangster, là, plutôt, qui avec qu'il mecs et les armes, tout ça. Lui, c'était un fermier qui. Faites fait fait, fait, fait, nous nouvelle, effectivement, c'est vache, c'est traire, c'est vache. Comment ça se passe? Non, non, les fermiers. Les gangsters, vous le ne fatiguez pas, je de être mal Les gangsters, les gangsters. hein Et puis on prend le cœur du gangster. On va mettre dans le fermier. On fait l'opération, et puis après, on... oui. ah, les fermiers, maintenant, son cœur commence à battre à bien. Quand ce fermier va sortir de l'hôpital, a-t-il sa en commun? Non. non, il va toujours être fermé. Vous avez compris Vous avez compris Il sera toujours fermé. Même s'il a un cœur d'un gangster avec des, des essais et des soins. Mais il sera toujours fermé avec son raton. Le fermier va bien. On a changé son cœur, on ne va pas dire, oh, il est devenu un carbone. C'est toujours le fermier. Vous voyez, mon frère quand on parle de nous, que Dieu nous a donné un cœur nouveau, en tant que véritable voyant. quand on va à l'hôpital pour osciller nos cœurs, c'est toujours le même. C'est vrai, non? On va pas voir un cœur en verre ou en diamant. là-dedans. C'est le cœur normal que vous avez. Mais Dieu a dit, je de votre cœur, le cœur de pierre, avec un cœur nouveau. Tout ce qui est naturel est attaché à la chose naturelle. L'Esprit maintenant c'est notre création, un homme nouveau qui vit maintenant, s'il vous plaît, avec des sentiments nouveaux, parce qu'il a aussi longtemps que tu es dans un corps, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, ce corps, vous vous souvenez encore, Vous geni sous c'est avec là, c'est avec là que pendant que tu es sur la terre, effectivement, doit arriver à pouvoir fonctionner normalement étant dans cette dimension de la terre. L'homme spirituel, il se passe quelque chose. Amen. L'homme spirituel, il a crucifié ses passions et ses désirs. Il s'oppose maintenant à ce que la chair ici est en train de pouvoir voir. Maintenant, quand les informations passent, je vais arriver à l'arbre, ne vous inquiétez pas. Quand l'œil ici naturel regarde, il veut rencontrer quoi L'esprit charnel. Mais oh, c'est l'esprit nouveau. Alors c'est un combat. Maintenant, il peut dire mais Tu ne vois pas Il dit Mais je vois, mais qu'est-ce que tu veux que je vois Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit de voir, Amen. je ne vois rien. Alléluia Oui, frère, il y a un obstacle. Il dit Mais j'ai envoyé des formations, tu ne vois pas Il dit Mais je vois et mais oui, mais je vois, mais qu'est-ce que tu veux que je voie Mais comme je t'envoie, il dit, mais moi je vois comme on veut que je voie. Amen. Le tour de contrôle a changé. Ce n'est plus ici, c'est là. L'homme s'amène à ça comme tour de contrôle. l'homme spirituel a ça. Amen. Pourquoi mon fou? Le cœur, le cœur, le cœur, c'est là où se trouve l'âme. Vous Amen. dites, mes frères, le c'est... Que c'est toujours notre scientifique qui peut dire il y a dans le de les cœurs le yes. le des êtres humains un endroit qui est sec. Vous avez entendu ça Vous vous dites, bah, le maintenant. Il y a quelque part qui qu est sec. Qu'est-ce qu'il a dit C'est là où habite qui C'est là où habite qui C'est là, là où habite Dieu, n'est-ce pas N'est-ce mm. pas vrai Amen. Dieu est dans le cœur. Est-ce que vous me suivez Amen. Dieu est dans le cœur. N'est-ce mm. pas vrai mm. C'est pas là que Dieu as. C'est dans le cœur. Si Dieu est dans le cœur, tu es dans notre âme, parce que l'âme qui paye, c'est celle qui loue. Si Dieu n'est pas dans ton âme, c'est que tu es perdu, parce que Dieu a sauvé quoi Sauvé ton âme. Amen. Ton âme à toi. C'est pourquoi la Bible dit Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Dans le croyant lui, c'est pas là voilà qu'il pense. Il comprend ici. Parce que le tout le monde. On allait dire le trône du jugement de Dieu est descendu là-dedans, dans le cœur. Quand quelque chose passe et n'est pas conforme, ce jugement là. juger là. Et ramener maintenant les messieurs au nous oh, c'est pas possible. En fait l'âme est ce que vous vous êtes. Vous savez L'âme est ce qui fait ce que vous êtes. Donc mon frère, votre attention je vais terminer ma soeur. Mon frère et ma soeur tu n'aimes pas ton frère, tu as de la haine, tu as de la jalousie, tu te sens toujours que je suis supérieur, absolument rien, ou ceci et cela, toujours toi les moi, toujours là, tu n'es pas encore converti. Amen. Amen. Tu peux citer toutes les citations de prophètes, de poser ton temps. Je vous écoute, ça rentre là, je vous regarde, je dis Comment peux-tu connaître les choses du prophète alors que tu n'es même pas né de nous Comment tu peux connaître le message alors que tu n'es même pas né de nous Alors vous voyez maintenant, on revient maintenant à la lumière au temps du soir. Je termine. J'ai demandé tantôt. Avec vos yeux naturels, vous l'avez vu Vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi Parce que la lumière du temps du soir, c'est la révélation. Amen. La Amen. Vous voyez, frère et d'où peut venir la révélation Dans l'esprit Il a dit, ce n'est ni la chair ni les sang qui te rend ça. C'est mon père. Ben. N'est-ce pas vrai C'est là-dedans. Oui mon frère et mon soeur. Il a dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il les a révélées aux enfants. Donc un véritable fils de Dieu. Il continue à voir la lumière jusqu'à aujourd'hui. C'est la vérité de moi. Pourquoi oh, Parce que, si en longtemps que le Seigneur n'est pas pour vous revenir, il continue à nous révéler son parole. Or, ouais. oh, si Dieu ne révèle plus, nous sommes quoi des formalistes Qu'est-ce qui donne la, la vie et la stimulation C'est la révélation. Or, oh, cela n'est pas le domaine de la chair, ni de ton esprit à toi. C'est le domaine de qui hein? Hein? Et Dieu est qui Dieu est esprit. Amen. Dans la révélation, c'est par le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai Maintenant, vous vous rappelez que nous avons dit que quand l'onction vient sur ton esprit à toi, tu peux tout faire. <rire> tu peux même prophétiser. Et tu ne connaîtras jamais la vérité. Amen. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, et que mes parole demeure en. C'est pas vrai Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. La parole de Dieu, elle peut être lue de nos yeux, le prochain, lui aussi de nos yeux, comprise aussi de là. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons même discuter avec les gens, surtout les fanatiques. Un croyant véritable n'est jamais fanatique. C'est la vérité. frère. Il a quelque chose qui le maintient vivant et il vibre. Toujours à la parole de Dieu. Amen. Toujours à la parole de Dieu. Et toujours à la parole de Dieu. Et c'est sûr et certain, la lumière qui a brillé n'est pas une chose naturelle. Elle est spirituelle. Amen. Ce que tes yeux naturels ne peuvent pas voir, c'est pourquoi, aussi longtemps que tu n'as pas eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, tu ne peux même pas saisir la profondeur de la révélation du message du temps de soir. C'est pas possible, mon frère. Je peux te donner la Bible et les brochures que tu puisses <coughs> me prouver les contraires de ce que j'ai dit ici. Tu ne le trouveras pas. Vous savez pour quelle oui. raison, frère? Parce que le message n'est pas envoyé à tout le monde. Amen. Mais le message n'est envoyé qu'à l'épouse. Pour être l'épouse, dans le corps. Il faut dans le corps. Amen. Et oui. Il Amen. Et on ne devient pas l'épouse. Toujours été le pouvoir. Mais on ne le savait pas. Dieu vient Tu t'accroches. C'est pourquoi ne venez pas. m'a Comme si vous connaissiez. Alors que votre vie prouve que vous n'êtes pas Votre intellect vous a convaincu. Mais ça oui On est sorti de domination. Mais en fait, tu es sorti de domination. Mais l'esprit dénominationnel est toujours accroché à. Tu pourras lire les brochures, tu ne verras que confusion, un peu sur confusion, un peu confusion. confusion Il faut la grâce de Dieu. J'ai dit ceci pour tous, évidemment, j'ai dit, tout ce qui est dans le brochure n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans les brochure. Donc lisez avec l'Esprit de Dieu. Quand tout s'est parti là, charnelle, on a dépassé effectivement pour arriver simplement à que là, à l'intérieur l'âme puisse recevoir simplement, oui à la foi, pour recevoir simplement, quand l'âme a été déjà sauvée, et Dieu y est, frère, vous ne pouvez plus jamais pécher. Pourquoi vous êtes en vieux Pourquoi vous êtes vantables Tout ça, ce ne sont pas de péché. Hein? Vous volez, vous savez, non Vous savez, que moi, parce que vous lisez les moi. Hein? Donc, tout ça, vous mentir, adultère, adultez. C'est si, cela ce pas péché, hein la frère, la nature, mais non, parce que tu sais que nous avons entendu que les péchés c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est parce que vous ne croyez pas que vous le faites. Parce que quelque chose, c'est pour ça, que j'ai dit, oh, frère, c'est si vous pouvez, non, qu'il soit d'abord converti. Quand il est converti, ça va aller tout seul. Il n'a plus le coup, oh oui, parce que il faut dire, qu'est-ce que tu as fait? Non, tu n'as pas besoin. Laisse la parole prêter là. Le reste, Amen. Viens ton Seul. Amen. Ça, c'est la lumière des temps de Ça, c'est le message. Vous n'avez pas aidé Dieu. Vous n'avez pas expliqué les choses de Dieu. Laissez simplement Dieu prendre possession de son fils et de sa fille. Vous verrez la différence. Qui pouvait aider notre soeur Et vous savez, comme je l'avais entendu mardi, je termine par la prise allons en prière. ensemble. D'abord, t'as dit, je lui je pense. Il disait, mais, parce que oh, frère, vous savez, frère, quand on apporte la parole ici, on vous dit, oh, de l'avant. Mais en fait, beaucoup qui sont connectés. Qu ils disent, oh, c'est de moi que tu parles. D'abord, tu dit, je disais, pendant que j'étais en train de faire la mais frère, il ai Dieu aime un l'homme qui qu'il prend soin. Il peut prendre quelqu'un, il a dit, mais, prends soin de cette personne. Vous vous souvenez encore Les gens peuvent dire, ah, il a dit ça parce qu'on doit faire ça dans les frères et sœurs. Mais qu'est-ce que vous avez entendu de notre sœur que Dieu te bénisse ma belle. te bénisse richement. Elle était ici libre. Il dit, il y a un jeune homme qui est venu. Dieu l'a pris. Il a enlevé la madame qui était méchante. Il dit, écarte-toi, voici ma fille. Je vais en prendre soin. Elle a pleuré, mon serviteur, a pleuré. Elle s'est venu à prier. Je vais Je suis tout puissant. Salut, aide, elle Un homme est venu. Madame, Amen. vous voulez de l'aide? C'était Dieu. Alléluia. Amen.